Salut YouTube, tu vas bien J'ai mis une de mes plus belles termites et probablement le plus beau coup de Panzerfaust que vous verrez sur tout Caldera. C'est impossible de faire plus beau. Regardez ce shot, il est fou. Pense à liker, surtout abonne-toi, caray. Bisous. 5 sabich, merci beaucoup. Tu peux me tenir ça Ce Mec il avait une arme Il avait une arme Il tirait avec une arme de merde depuis tout à l'heure mais il avait une vraie arme Le Père Noël Y'a nous Y'a nous T'as déjà joué avec lui Avec le crypto oh, on a déjà, on a déjà fait une game. Avec le Brice, mais putain, on était dans des lobbies un peu. Euh... Les gars Pourquoi j'ai ma souris là Oh, Mac Mac, Maître Gims, Wilbo, Tulip, Crabe Vert, bienvenue à vous un peu perturbant, mais c'est passé. Patou, me voilà T'en as à combien, là, le kryptonien Pat, il est à 17 000. Oh, merde Tu te rends compte qu'il fallait juste une balle pour me tuer Il l'a pas mise. Ok. Regardez, vous entendez On n'entend quasiment plus le son, là. Donc, genre, le son du jeu... On l'entend presque plus. Par contre, on entend de ouf bien euh, le reste. Genre, on entend bien le son des tirs, mais... Quoi Les kryptoniens C'est les alertes qui se déclenchent encore, là T'as pété un plomb. Il nous sur le podium du Twitch français. C'est vrai Bah ouais, mais en même temps, il y a Tommy qui s'est fait ban. Ah, ça a moins de saveur, du coup. Si je suis top 2, ça a de la saveur. Si je suis top 3, c'est volé. Top 2 Quoi Non. Willy, man. Willy, bro. Non, ah, attends. Bah. Envoie le lien comme t'envoies un nude, Mich. Fais ça vite. Et bien. J'adore tirer à la roquette sur les gens. Ah, je suis top 3. Ah, c'est beau quand même, c'est beau quand même, les gars. Oh, les gars. Enfin, c'est beau, pas aussi beau que cette roquette, mais c'est pas mal. Oh, merde, je tire à la roquette à côté, chat. Yannou, Yannou, Yannou. Quoi Les gars, j'ai tiré la roquette, j'avais le temps de partir au médecin faire la troisième dose J'avais le temps de faire un repas de Noël J'avais le temps de Ken La roquette, elle a, elle a mis 25 minutes à les toucher C'est incroyable, t'as tiré dans le vide Non, en fait là, ce que j'ai fait, quand j'étais sur la hauteur, on revoyait un morceau de route là-bas et je me suis dit qu'il allait passer par là. Sauf que je savais pas, genre, euh, la vitesse à laquelle allait ma roquette... Et la vitesse à laquelle est la voiture, je connais pas assez bien le Panzerfaust pour calculer quelque chose. J'ai juste tiré comme Comas, tu vois. Et du coup, il vient de se prendre une roquette à 198 mètres, le mec. Roquette tirée le 25 qui pète le 31, c'est ça. M'amène. Oh, les gars Oh, la roquette Bon, Crypto, je te la dédicace, hein. ce kill il est pour toi, mon pote. En vrai, je suis vraiment le meilleur joueur du monde. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, tu vois. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un doute sur le fait que quelqu'un soit meilleur C'est impossible Regardez cet hélicoptère, il est même pas en sécurité là dans, dans son ciel. Ah, vous, vous y avez cru, vous aussi, les gars. Vous, vous y avez cru, vous aussi. Hein. Moi aussi, j'y ai cru, chat. J'y ai cru de ouf. Ouais, moi, j'étais en mode Oh, ça va se passer. Ah oh, merde. Ah je te vois, attends bouge pas Je vais te répondre Tire, je t'en prie, retire-en une A toi l'honneur, vas-y, tire Elle est à mon tour C'est comme ça qu'on fait pour mettre une tête Ça c'est un wall Ça c'est un wall Ça c'est un wall veut mon grand t'as faim hein, ou quoi Ah mais je suis mort en fait sauf si Euh... Ok, d'accord. <rire> Très sournois de, de flasher avant d'attaquer. Mais euh, bon. Ok. Petit en forêt. Ah mais les gars tiens une paralysante oui. tu sais que normalement je suis censé avoir le kill les gars vu que je l'ai paralysé avant qui meurt j'étais censé avoir le kill je vous jure, normalement, celui qui paralyse, si tu paralyses un mec dans le gaz, tu prends le kill parce que c'est toi qui l'a bloqué dans le gaz. Ouais, je, sauf s'il déco. Vu que j'ai pas eu d'assistance, rien, je pense qu'il a déco. Après, on va pas se mentir, ça pue le stream hein. Le mec qui reste dans le gaz comme ça, tu vois, et tout. Enfin, euh, c'est spotted. Je, je sais pas trop ce que vous, vous en pensez, mais pour moi, c'est euh, c'est signé. C'est, tu... Euh, ça se voit. Le jeu du chat et de la souris les gars. toujours beaucoup aimé ce jeu. Comment ça se fait que. Comment ça se fait qu'il ait pu coller la thermite, les gars Game in say, qu'il devrait. Froid dans l'air, pip Bouclier dans les mains, rien ne peut lui arriver. Les ultras dans son cœur, rien ne peut lui stopper, Il a l'air et la manière de nous faire rêver. Il a l'armée, la c'est un cas de sang. 1v1 One -one situation man Suivons membre dans La David la termite c'est là qu'on voit que je suis le boss C'est tout C'est tout, chat C'est qui le crack Hey Motherfucker Easy kill You suck Je leur ai dit GG